Conception. Je veux tout et tout de suite, c'est moi qui donne le go Bébé, tu fais pas de film, cette fois, comme ça c'est réglé Et quand il je dors pas, je suis sur de me lever tôt, Comme MJ, je veux les Billy, top, j'ai... Je j'aurai le monde comme Cortex J'vais en chier parce que les autres n'est pas forceps Poto, j'ai la science j'ai les pipettes J'parle pas avec eux c'est des pipettes Je à 10 000 sur le méridien Greenwich L'oreille dort devant le pat' comme un suis un avoir de punchlines Tout tous amenés à disparaître Comme Comment veux-tu que la vidéo s'aurait t'es pas belle l'eau la pro des sols et j'prendrais pas de L Chez Prism ma dit le psychiatre. Il est marrant avec sa trop mon radica. Je préfère avoir le Covid que le CITA. Je les braque avec un masque chirurgical. Je veux tout et tout de suite. C'est moi qui donne le go. Bébé, te fais pas de film. Cette fois, comme ça c'est à Et quand je me la dit, je dors pas. Je suis sûr de me lever Quand même, j'ai joué Billy. Top chef comme Philippe. Pour la troisième Armageddon Je paye ton verre parce que t'es bonne Ça veut me faire chèque, c'est des molles Après deux, trois pètes, c'est des locks. Je suis pas dans les one, two, my check -up. Les légendes naissent dans le nine comme Smith. Oui t'as bien reconnu ma tête Ne casse pas ma vague qui te Je sais comment ça va se finir sans avoir vu le trailer J'arrive sonner les trompettes métropole Goldwyn Mayer